Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de mars, ça démarre plutôt bien puisque le Soleil est en poisson dans le secteur 5, hein, et c'est ça qui est important, c'est le secteur, hein, puisque je n'ai pas votre thème, bon, c'est euh, ce secteur 5 qui est un secteur solaire, c'est-à-dire que eh bien pendant la période Poisson, vous allez pouvoir vous mettre en avant, vous faire remarquer, attirer l'attention, briller peut-être par vos compétences. Alors évidemment c'est pas pendant toute la période, c'est chacun à son tour, pendant deux 3 jours vous vous sentez valorisé, à la fois par ceux qui vous entourent et peut-être parce que vous avez réussi quelque chose et que vous êtes fier de vous. Bon alors le Scorpion en général, bon, il a du mal hein, à, à être content de lui, mais bon Laissez-vous aller, ne vous mettez pas de frein, si jamais vous avez fait quelque chose de bien, euh, félicitez-vous, euh, grat soyez gratifiant vis-à-vis -vis de vous-même. C'est important parce que c'est ce qui fait que après on se sent bien dans sa peau, on est plus indulgent, plus gentil avec les autres, vous voyez? La, la, la gratification qu'on qu se fait à soi-même, ça a des répercussions sur les autres. Si vous vous dites non, je ne suis pas bien, ce que je fais n'est pas bien, etc. Forcément, bah vous allez le communiquer aux autres, hein. donc euh, communiquez-leur plutôt euh, du positif et ce, donc pendant la période Poissons. À partir du 20, le soleil sera en bélier, alors le bélier c'est votre secteur du travail, il est géré par MARS, et c'est donc votre secteur 6. Et euh, alors c'est le travail au quotidien qui est concerné, hein, et les petites choses que vous que vous faites tous les jours, vos habitudes, hein, alors est-ce qu'elles seront bousculées par le bélier? Non je pense pas. Vous allez simplement bah, vous investir peut-être davantage, vous mobiliser, parce qu'on vous demandera un truc en plus, ou alors... Euh, euh, ben, il y aura plus de travail que d'habitude, ce qui n'est pas euh, forcément euh, quelque chose de désagréable, parce que plus on travaille plus ça rapporte. Hein. Euh, bon ça dépend dans quoi vous êtes, hein. si vous êtes fonctionnaire, vous avez un, un salaire régulier, évidemment c'est pas parce que vous travaillerez plus que vous gagnerez plus. Mais bon, euh, en tout cas il y a du boulot en période bélier. pour euh, ce qui concerne Mercure, hein, qui est un petit peu de la même nature que cette maison 6 dont je viens de vous parler, Mercure elle gère vos habitudes, votre quotidien, les horaires, enfin vous voyez tout ce qui tisse euh, votre vie quotidienne, Et, mais aussi les échanges, les petits déplacements, les... Euh, bon, si, vous une, si vous avez une démarche à faire. Hein, euh, et alors c'était pas possible là, hein, euh, depuis quelque temps, euh, Mercure était rétrograde et elle va le rester encore jusqu'au 10. Hein, et là elle est rétrograde en verso, c'est-à-dire dans, dans votre secteur 4 qui est un secteur euh, d'enfance, de famille, alors là on n'est plus dans le domaine du travail, hein? on est dans le domaine des relations Mercure avec peut-être des membres de la famille, ou alors peut-être que vous allez croiser quelqu'un de votre passé avec qui vous avez travaillé dans le temps, euh, ou alors on peut aussi imaginer, hein, ça, ça me vient à l'esprit comme ça, que vous pouvez avoir un, un travail à refaire parce que on estime que euh, vous l'avez pas bien fait, vous n'avez avez pas fait assez, et on vous demande de, de revenir dessus, c'est possible, et du coup ça va vous énerver, hein? vous n'allez pas être euh, extrêmement euh, content. Mais bon, euh, Mercure va revenir direct le 16, donc euh, bon les choses vont se calmer entre le 10 et le 16, et euh, elle, donc elle revient direct le 10, hein? c'est bien ce que j'ai dit, et euh, donc ça va se régler entre le 10 et le 16, les choses vont, vont aller mieux. Et puis à partir du 16, elle sera en Poissons aussi. Donc là euh, vous aurez peut-être des récompenses, des efforts que vous aviez fait avant, ou des compliments en tout cas, et pareil qu'avec le soleil, vous serez fiers de vous parce que vous entendrez euh, qu'on dit du bien de vous. Hein, euh, parce que je ne crois pas que ce soit vous-même qui vous direz euh, du bien de vous. Enfin, je voudrais bien, hein? j'aimerais, mais euh, pas sûr. On continue avec Vénus, votre planète d'amour et d'argent. Alors, elle commence le mois euh, cinq jours, hein, c'est pas énorme. Hein? En Bélier, où elle est vraiment pas chez elle, où elle est pas tendre, elle est plus dans le, d'ailleurs euh, beaucoup plus dans le dans la rivalité, vous voyez, dans le conflit, que dans la tendresse et l'amour. Euh, donc vous serez très content qu'elle débarrasse le plancher et... Alors il y en a qui ne seront pas contents de son entrée en Taureau, mais seulement ceux qui reçoivent l'opposition d'Uranus. Pour les autres ça va être génial, hein, ça va être une super période. En ce qui concerne donc euh, le premier er décan, qui donc aura une conjonction euh, euh, entre Mer entre Vénus et, et Uranus, je vais y arriver face à vous, il y a forcément ou une rupture autour de vous, un couple ami, hein, ou de la famille, euh, ou alors c'est vous qui allez avoir un, un problème avec votre partenaire parce que vous ne serez pas euh, D'accord, comme euh, vous l'êtes d'ailleurs depuis longtemps, il pourrait être question euh, de vous séparer, euh, mais vous n'y arrivez pas, parce qu'avec Uranus ça avance, ça recule, enfin bref, ça c'est pour le premier décan. Mais alors les autres décans, Vénus va faire des très beaux aspects, hein. elle va être vraiment euh, euh, face à vous, en bon aspect avec Jupiter, en bon aspect avec Pluton, euh, elle va être aussi, on verra ça en bon aspect avec Mars, enfin bref donc il y a euh, sûrement des occasions, soit de vivre des moments euh, vraiment euh, euh, harmonieux, sensuels voire torrides avec votre partenaire habituel ou alors euh, bah, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher euh, tout de suite et il euh, y aura quelque chose de vraiment euh, Fort sur le plan de l'attraction, je ne dis pas que vous allez tomber amoureux parce que le Scorpion il met du temps, hein? il n'est pas euh, bon, pas quelqu'un qui s'emballe, mais il peut y avoir une forte attraction sexuelle. On va terminer avec Mars, votre planète maîtresse, et pour vous, hein, pour vous spécialement, elle est plutôt bien placée, elle est en Capricorne chez Saturne, hein. ça c'est sûr que c'est pas euh, non plus la grande éclate, euh, euh, mais je pense que vous aurez la forme et, et plutôt une forme euh, mentale, intellectuelle, hein, pour analyser les choses, pour voir clair dans le jeu des autres, comment euh, euh, comment ils font pour essayer de, de vous manipuler ou de vous faire croire certaines choses, vous ne serez dupe de rien avec ce Mars en Capricorne, vous serez d'un réalisme total. Alors c'est vrai qu'elle va faire beaucoup de dissonance, en particulier la semaine du 16, mais ça ne vous touchera pas parce que euh, elle sera en conjonction avec des planètes qui sont en bon aspect avec vous, elles aussi, et donc ben, ce sera vraiment le moment de prendre des initiatives, peut-être de vous lancer dans un, un nouveau job parallèle, hein, vous ajouter une corde à votre arc. Bon cela dit, Mars est quand même très rapide, donc ça peut être un, un coup, Hein, comme ça euh, que vous allez faire, qui va vous rapporter euh, ou qui va euh, vous faire connaître de certaines personnes, et, et ça vous aidera peut-être plus tard. Il hein. euh, faut toujours penser en termes de temps quand une planète est en capricorne, parce que le capricorne c'est le signe du temps. Hein. Donc euh, bon, euh, ne soyez pas impatient, ne soyez pas pressé si tout ne se fait pas au moment où vous vous y attendez, ou au moment où vous le voulez. Hein. Euh, encore une fois, euh, c'est avec de la patience et de la persévérance que vous arriverez au bout de tout ce que vous entreprenez. Hein. Là il y a vraiment, euh, euh, je dis pas des facilités, mais vous allez vous investir et investir vos énergies de manière positive euh, et le temps jouera en votre faveur.